Dans cette vidéo, nous allons, dans un premier temps, passer en revue la définition d'un parallélogramme ainsi que plusieurs de ses propriétés. Par définition, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Sur la figure présentée, les droites vertes sont parallèles, de même que les droites bleues. Ainsi, le quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Une propriété importante concerne l'existence d'un centre de symétrie pour tous les parallélogrammes, c'est le point d'intersection de ces diagonales, le point I sur notre figure. Les différentes propriétés de la symétrie centrale, conservation des longueurs et des mesures des angles, vont nous permettre d'énumérer plusieurs conséquences qui sont autant de propriétés du parallélogramme. Première propriété, les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans leur milieu. Effectivement, dire que I est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD, signifie que les points A et C sont symétriques par rapport à I, autrement dit que le point I est le milieu du segment AC. On tient le même raisonnement pour expliquer que I est aussi le milieu du segment BD. Deuxième propriété. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Effectivement, dire que I est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD signifie que dans la symétrie de centre I, l'image du point A et le point C, l'image du point B et le point D, et donc que l'image du segment AB et le segment CD. Par conservation des longueurs dans une symétrie centrale, on en déduit que les côtés opposés AB et CD, représentés en bleu, du parallélogramme ABCD, ont la même longueur. On tient le même raisonnement pour expliquer que les côtés opposés AD et BC, représentés en vert, ont la même longueur. Troisième propriété, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Effectivement, dire que I est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD signifie que dans la symétrie de centre I, l'image de l'angle A est l'angle C. Par conservation des mesures des angles dans une symétrie centrale, on en déduit que les angles opposés A et C, représentés en bleu, ont la même mesure. On tient le même raisonnement pour expliquer que les angles opposés B et D, représentés en rouge, ont la même mesure. Enfin, voici une autre propriété relative aux angles d'un parallélogramme. Deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Autrement dit, leur somme est égale à 180 degrés. Effectivement, sur la figure présentée, les angles bleus et rouge sont correspondants et portés par deux côtés opposés, donc parallèle, du parallélogramme ABCD. Ces deux angles ont donc la même mesure. De plus, les deux angles bleus et blanc sont adjacents et forment un angle plat, d'où la propriété énoncée. Les propriétés que l'on vient de voir peuvent s'utiliser dès lors que la figure qu'on utilise est un parallélogramme. Nous allons maintenant découvrir quelle propriété doit vérifier un quadrilatère si l'on veut affirmer que c'est un parallélogramme. Ce sont trois propriétés réciproques de propriétés qui viennent d'être présentées. Première propriété. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent dans leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Effectivement, dans cette situation, le point I est le centre de symétrie du segment AC, mais aussi du segment BD, car c'est leur milieu. Il en résulte que les droites AB et CD sont symétriques par rapport à I et donc parallèles on tient le même raisonnement pour les droites AD et BC, qui sont aussi parallèles. Enfin, comme les côtés opposés du quadrilatère ABCD sont parallèles, alors par définition, c'est un parallélogramme. Deuxième propriété, si les côtés opposés d'un quadrilatère non croisé ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Effectivement, c'est la conservation des longueurs dans une symétrie centrale qui justifie cette propriété. Troisième propriété, si les angles opposés d'un quadrilatère ont la même mesure, alors c'est un parallélogramme. Effectivement, c'est la conservation des mesures des angles dans une symétrie centrale qui justifie cette propriété. Les trois dernières propriétés que l'on vient de voir sont des propriétés réciproques qui permettent de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.